Je vais vous parler d'un sujet que l'on aborde peu dans le débat public français actuellement, et c'est un tort, la formation de nos psychologues. Actuellement, certaines disciplines à l'université, comme la psychologie clinique ou la psychopathologie, sont presque intégralement verrouillées par des pratiques non scientifiques. Dans ces disciplines, la psychologie basée sur les preuves, de manière générale, n'a pas droit de citer. Pour nous, c'est un problème. Nous proposons une alternative, celle d'une formation aux théories validées et aux méthodes qui ont fait la preuve de leur efficacité. Notre association, l'Association pour la psychologie scientifique à l'Université, a trois objectifs. D'abord, vulgariser la méthode scientifique en psychologie. Ensuite, discuter et débattre des avancées de la psychologie. Enfin, proposer un changement profond dans l'enseignement de psychologie à l'université. Je dois insister sur le caractère exceptionnel du retard français dans le monde. Aucune autre de nos disciplines n'a accumulé un tel retard, et nous sommes un des seuls pays à utiliser encore les théories non scientifiques. Vous pourriez vous dire que ça ne vous importe pas, que c'est un débat d'experts, et qu'après tout, la psychologie, mais cet enseignement, basé sur des idéologies sans preuve a de lourdes conséquences à de nombreux étages de la société. La connaissance, de manière générale, l'efficacité des thérapies, ou encore l'innovation, ou la justice. Vous ne voudriez pas que votre médecin vous prescrive un médicament parce que, quelle que soit son efficacité, il adore la couleur de la gélule. Que votre phobie sociale s'éternise des années durant à cause d'une thérapie complètement inadaptée. Que votre enfant vous soit retiré sur la base d'une expertise douteuse. Vous ne voudriez pas que ça vous arrive, vous ne l'accepteriez dans aucun domaine de votre vie. La psychologie ne doit pas faire exception.